Alors aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau challenge mais c'est que pour une minute de vidéo alors la seule idée que j'ai trouvé c'est un battle flip challenge avec le fanta Au début je vais commencer avec une bouteille et après avec le fanta Alors c'est parti Ça c'est réussi on passe direct à la canette de fanta wow. Jessie Jess Jessie, Jess Jessie, Jess Ouais Non la a plus qu'à la déguster après l'avoir moi. Voilà 25 secondes pour faire ça. Qui dit mieux? Euh, j'ai fait que 25 secondes. Et ouais, j'ai été trop rapide. Bonus, vu que j'ai été trop rapide dans la bouteille. <rire> n'hésitez pas à liker. Jessie Jess, oh, tu dis au revoir. Au revoir.